Deutéronome 6,4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est l'unique, celui qui a ouvert le livre et a rompu les sept sceaux. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parcouru le monde pour chercher la solution. J'ai marché, j'ai marché pour trouver. J'ai marché pour trouver la réponse à mes questions Je n'ai point trouvé, oh, tu es vraiment l'unique Dieu Je n'ai point trouvé, Jésus, un homme comme toi Tu es le véritable, tu es l'unique Dieu Le véritable Dieu Ah, ah, dans les cieux sur la terre Jésus, nul n'est comparable à toi Tu es l'unique Dieu L'incomparable, le Dieu. véritable Dieu Jésus, tu es Tu Dieu. es l'unique Dieu Le véritable Dieu Quand je t'ai rencontré tu m'as guéri d'une maladie incurable quand tu m'as touché, Jésus. Tu as guéri mon corps, mon âme et mon esprit. Tu es vraiment l'unique Dieu. Personne n'est comparable à toi. Toi seul es capable de délivrer. Oh, oh. Toi seul. même incurable quand la médecine m'a condamné tu es celui qui m'a guéri Seigneur tu es l'unique Dieu le véritable Seigneur tu es celui qui donne la solution à tous nos problèmes Seigneur tu es celui qui restaure tu as changé même mon identité. Oh, tu es l'unique oh Dieu. Oh, le véritable. Des condamnations, des chaînes qui me condamnaient. Seigneur Jésus, tu m'as libéré. Aujourd'hui, je suis libre. Grâce à ton sang à la croix. Tu es celui qui est mort pour nous sauver Tu es vraiment l'unique Dieu Seigneur, tu es l'unique Le véritable Je n'ai jamais vu de Dieu comme toi Seigneur, il n'y en existera jamais Dans les cieux, sur la terre des villes. Reste l'unique roi oh, Seigneur, tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu. Nanyango Azalokola yo, mon Nanyango hakokaninayo Kanina mon sou Personne ne peut être comparé à toi Seigneur je l'ai vécu et je le déclare aujourd'hui Seigneur que vraiment il n'y en a aucun qui soit comparable à toi Jésus Christ de Nazareth, le vainqueur de la croix Toi qui as vaincu la mort, tu as versé ton sang Pour sauver l'humanité tout entière Seigneur tu es l'unique Dieu Alors toi qui transformes les vies Toi qui changes les situations compliquées Et tu nous donnes la victoire sur nos ennemis